Mettre son clip sur YouTube Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment mettre ton clip sur YouTube comment bien le référencer et à quel moment Regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que je te donne deux conseils importants qui m'ont rapporté beaucoup d'abonnés et de vues Mon matériel, il est prêt, il est là Donc on commence après l'intro Voilà Du bois Comment est la réunion Comment ça va C'est Tijan Je vous fais part de mon expérience en vous donnant des petits conseils et astuces sur des vidéos à thème, euh, étant moi-même artiste indépendant. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour mes prochaines sorties vidéo. On va directement sur l'ordinateur et puis on va commencer. Je vous explique étape par étape comment je mets en ligne mon clip sur YouTube. Donc, on va mettre en ligne une vidéo. Donc on va sur la chaîne, on arrive sur la chaîne. Créer une vidéo ou un post. Mettre en ligne une vidéo. Glisser, déposer les fichiers vidéo. Ou cliquer dessus. Vous cliquez dessus euh, la petite flèche. Vous sélectionnez le clip. Donc du coup, à vérifier quand même. Hein. On a sélectionné notre clip. On va directement dans visibilité. Arriver dans visibilité, on vérifie bien qu'on est soit privé, soit non répertorié. Donc du coup moi je laisse sur privé voilà dans les détails on va mettre le titre mon premier conseil concernant le titre vous laissez le même titre que le titre de la vidéo je m'explique en exportant ma vidéo après après avoir fini mon montage j'écris directement le titre que je vais mettre sur youtube là vous voyez bien clip mon papa donc je mets en titre Clip mon papa. On passe à la description. Donc dans la description, mon conseil, commencez par le titre, d'accord, clip mon papa et mettre les mots et mettre des mots clés, et mettre une belle description en essayant d'ajouter des mots clés. Vous mettez des hashtags. Les hashtags là, ces hashtags là vont apparaître au-dessus comme ça là. Ici. Oups. Voilà. Ces hashtags vont apparaître ici, au-dessus du clip. Voilà, la dernière fois en duo avec mon fils, j'ai mis, voilà, hashtag cover, hashtag guitare, hashtag tijan. Donc ensuite, dans la description, je vous conseille aussi de mettre euh, vos réseaux sociaux. Hein, et je finis toujours sur le lien de la vidéo qui se trouve ici. Voilà, je copie, je copie le lien et je le mets à la fin. Voilà. Concernant la miniature, donc, la miniature est importante. Dites-moi en commentaire si vous vous appliquez pour faire une miniature ou pas. Je ne fais pas quelque chose non plus d'exceptionnel sur la miniature. Mais j'essaie de mettre euh, en fait à droite mon visage, ma personne. Il faut qu'on vous voit de partout en fait. <rire> Quand on parle de tigean, on voit ma tête. Voilà, là on voit en l'occurrence, on me voit ici. Ensuite, n'hésitez pas à mettre vos chansons, vos clips dans des playlists alors moi j'ai fait ma playlist avant d'accord je vous conseille de le faire avant aussi préparer une petite playlist où je vais dans la playlist euh, c'est ici clip musique 974 voilà il est là donc je vais quand même en supprimer un hein. euh, hop je clique sur ma playlist et là vous voyez mon clip il est en dernier pas ce que je veux, Parce que là en écoutant la playlist où les personnes vont écouter Pixel, Tyro, Tyro, voilà. Et le et, et mon clip sera en dernier. Voilà, c'est pas ce que je veux, hein, mais alors du coup, moi, je le mets, je le mets pas en premier non plus, mais je vais le mettre. Alors attendez, hop, il va pas plus vite que ça, là, voilà. Et je vais le mettre en deuxième position. Voilà mon conseil concernant les playlists. Dites-le moi en commentaire hein, si vous faites ça, hein, si vous faites des playlists du genre, si vous mettez vos chansons dans les playlists et tout. Donc, ici, l'audience, ben l'audience en fait, vous cliquez sur non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Comme ça, les gens peuvent commenter, vous pouvez rajouter les, les affiches de fin et tout ça. Si vous cliquez sur oui, vous ne pouvez pas commenter et vous ne pouvez pas mettre les affiches de fin. Donc, concernant les tags, alors, concernant les tags, comment je fais pour trouver mes tags Je mets en premier lieu donc le titre. Clip mon papa. Ensuite mon nom de scène. Ensuite j'utilise le logiciel TubeBuddy. TubeBuddy il est gratuit. Donc euh, YouTube met à disposition des outils. Donc je l'utilise. Il est en anglais. Mais il suffit d'aller sur Keyword Explorer. Une fois sur Keyword Explorer. Ici on tape tous les tags qu'on veut. Donc là par exemple le clip mon papa. Mon papa clip. Je mets explore mon pomme là il cherche ok c'est un bon titre excellent donc je le prends hop je le prends je fais copier et je colle dans mes tags voilà tout simplement le lien de tubebuddy je le mets en description donc n'hésitez pas à le télécharger franchement si vous voulez vous améliorer avancer sur youtube je vous conseille de télécharger tubebuddy Ensuite, donc du coup, voilà, tu me dis, vous propose tout ça. Hein. Vous pouvez cliquer dessus, appuyer dessus et choisir vos tags dedans. Alors, langue et sous-titres. Donc, euh, moi, je mets aucun parce que voilà, je parle en créole dans mes clips, donc euh, ça sert à rien de mettre le sous-titre. Du coup, pour ma part, ça sert à rien de mettre le sous-titre parce que je pense qu'il va dire des conneries. Le sous-titre dira des conneries, je pense. Je crois qu'il y a une vidéo où j'ai mis des sous-titres. Voilà, je vais chercher. Euh, voilà celui-là par exemple, Zeko J'ai mis un sous-titre, mais euh, il fallait traduire ce que je dis en créole, donc c'est un peu plus long. Euh, donc, euh, du coup, j'ai pas le temps de le faire. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire. Donc, euh, date et lieu de l'enregistrement, moi je le mets pas. Donc, voilà, je laisse tout ça coché Donc, euh, ici bah, ce sera musique, hein. commentaire à vie, donc autorisé. Maintenant, on va passer à l'élément vidéo. Vous allez pouvoir ajouter un écran de fin. Hop, vous appuyez modifier euh, j'ai mis euh, du coup playlist des chansons de tijan et ma petite tête s'abonner et du coup il apparaît comme ça à la fin hop les chansons de tijan et la petite tête s'abonner donc ici c'est ajouter des fiches donc voilà ouais, on peut ajouter des fiches aussi donc vous cliquez dessus ajouter des fiches donc là je vais ajouter ben bah, du coup euh, je, vais créer, hein, fiche, hein, je vais créer une fiche je vais créer une fiche sur euh, bah, du coup je vais mettre le clip euh, week arrivé par exemple, je crée la fiche, je le mets à la fin, hop, voilà, revenir à YouTube Studio. Je reviens à YouTube Studio, donc j'ai fait les détails, j'ai l'élément vidéo, j'ai rajouté l'écran de fin et j'ai ajouté une fiche. J'arrive à la troisième, donc visibilité, donc, donc voilà, là ta vidéo est prête à être diffusée. Donc euh, là, à partir de maintenant, il faut être stratégique. Mes astuces. Alors là, je vais vous donner mes deux astuces que ben, j'ai pu tester jusqu'à présent. Alors ma première astuce, ce serait de poster votre clip ou votre vidéo deux jours avant un événement, une date, une date exceptionnelle, un jour marquant. Par exemple, mais par exemple là, mon clip mon papa, je le poste le 19 juin 2020 parce que la fête des pères, c'est... Le dimanche qui suit, dimanche 21. Ma deuxième astuce, j'ai fait beaucoup d'expérience de poster tous les jours de semaine. J'ai constaté que les gens ils sont très contents le vendredi. <rire> les gens sont très aimables le vendredi après-midi. Ben, c'est le week-end, hein, tout le monde est content. Donc euh, Ils regardent des vidéos, ils regardent des musiques, ils partagent de bon cœur, ils commentent. Ils sont contents, ils sont en week-end. Donc le vendredi après-midi, pour moi, c'est le meilleur moment pour poster un clip pour poster ta musique ou ta vidéo. Moi je vous conseille de mettre définir comme première voilà votre vidéo donc programmer pour un vendredi à 17h définir comme première. Ok on a fait les détails, on a fait les éléments vidéo, visibilité, première, programmer. À partir de maintenant il faut continuer à promouvoir ta vidéo, il faut continuer à promouvoir, d'accord, ton clip jusqu'à vendredi. D'ailleurs n'hésite pas d'aller voir ma vidéo précédente qui te dit comment promouvoir sa musique sur YouTube. Et puis pour nous, on se retrouve vendredi pour la sortie du clip et euh, le tirage au sort pour gagner la robe Maloya. Prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Doubloc